Salut tout le monde, c'est Monsieur plastique Kit. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la peinture du Panzerkampfwagen 2 VK1601. Alors dans un premier temps, je vais utiliser du Surface Primer du noir négro de chez Valero que je vais diluer avec une goutte de diluant. Maintenant, nous allons passer à un premier éclairci et pour ça, j'ai ajouté du blanc pour obtenir un gris. Nous allons commencer à appliquer la peinture en travaillant perpendiculairement à la maquette. Donc je commence à venir faire des gestes circulaires et très fluides, à peu près à 15-20 cm de la maquette et on commence à voir la peinture qui se dépose sur la tourelle sans cacher les ombres. Pour les dosages, il n'y a pas forcément de règle. C'est à vous de juger l'esthétique si vous voulez continuer à pousser un peu plus le gris ou vous arrêter. Voilà le rendu avec le premier éclairci. Donc on voit que bah, le blanc s'est bien déposé sur le dessus et qu'un peu plus bas, au niveau des, de certaines profondeurs, ça reste noir. Maintenant, nous allons passer à un blanc pur que je vais diluer avec de l'eau, qui sera hyper dilué. Donc là, c'est pour le dernier éclairci. Je vais travailler un peu plus près de la maquette et il va falloir y aller hyper doucement avec la gâchette du, de l'aérographe. Donc voilà, on voit l'éclairci, c'est vraiment très dilué pour avoir un, un effet de, de dégradé, pour pas que les contrastes soient trop poussés. Maintenant nous allons pouvoir passer à notre couleur de base et pour ça j'ai opté pour un médium blue XF18 de chez Tamiya que je vais venir diluer à l'eau. Alors toujours le même principe, on commence à venir appliquer notre peinture avec des gestes circulaires très fluides et on commence à venir remplir l'intégralité de la maquette. Donc là je commence par la tourelle sans trop prononcer pour éviter de cacher les fées émitales. Maintenant, ce que je vais faire, je vais redonner un éclairci. Malgré qu'on ait fait une lumière zénitale en dessous, je vais venir redonner un éclairci. Mais cette fois-ci avec du blanc. Donc il y a très très peu de medium blue et c'est vachement dilué. Et là, je vais travailler beaucoup plus près. En étant très délicat avec la gâchette de l'aérographe, on va venir reprononcer les zones les plus éclaircies, donc certaines arêtes du char, la tourelle, vraiment quelques endroits, c'est vraiment très très léger, mais c'est pour obtenir un éclairci beaucoup plus prononcé. Vous pouvez aussi venir faire des masquages à certaines zones avec du papier pour accentuer des endroits plus précis. Voilà la peinture de base terminée avec un premier éclairci. Maintenant on peut commencer à faire les vieillissements. Où vous pouvez très bien peindre les détails sans faire de vieillissement, c'est au choix les vieillissements j'ai opté pour un marron ombré 70 941 de chez valero alors il y a plusieurs techniques vous pouvez très bien en premier temps venir très légèrement avec un pinceau appliqué ou prendre une éponge un morceau d'éponge que j'ai découpé sec et venir faire un petit brossage aussitôt par derrière donc sur les arêtes on essaie de prononcer euh, les endroits où euh, il y aurait le plus d'usure possible après c'est au choix ça c'est vraiment chacun fait un peu euh, comme il le sent donc là je fais un peu sur le dessus de la tourelle donc toujours avec la petite éponge sèche on peut venir aussi tremper directement sur l'éponge l'essuyer et venir après faire un brossage donc les petites arêtes les arêtes, j'essaie de prononcer euh, quelques endroits pour faire ressortir un petit peu la, la maquette alors il faut savoir aussi que pour certaines personnes, ça va leur paraître très très clair. Mais moi je prends en compte le vernis, car je vais venir appliquer un vernis brillant, et le vernis brillant, ça fait ressortir les couleurs. Voilà la maquette, une fois complètement terminée, avec les petites touches de couleurs qui ont été ajoutées pour le canon, une bonne couche de vernis associée avec quelques pigments. Une fois mis en place, on arrive à un résultat plutôt joli. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, Ça va vous aider à continuer à peindre de belles maquettes. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez le maximum de likes, les commentaires, allez-y, faites-vous plaisir, c'est gratuit, c'est fait pour ça, et moi je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, tuto, sur les maquettes. Salut les amis, ciao